Faut capturer les points Chacun se met sur un point, essayer de le capturer, ou alors vous en prenez que. On en prend que trois. Euh, je prends le B je. Moi je peux. Moi je peux en défendre un hein, par moi-même normalement. Bah moi aussi, clairement hein. bon, là si j'ai du temps j'ai hein. Moi je garde le C. Euh... Moi je, je prends le B. Alors je prends le A. D'accord mais faut faire quoi Faut juste taper tout le monde Tu le gardes Tu gardes le point. Oh non Oh non <rire> ça, ça va être beaucoup plus dur <rire> ça ça va être l'équipe d'Exidus qui va arriver. Euh, oh ils sont sur moi. Ah oh donc ouais, c'est les tiens alors, c'est son tes Exidus. Impossible, ouais. Moi j'ai personne vous de, de mon côté pour l'instant. Ah moi j'ai un monsieur niveau 35 qui qui me tourne le dos donc euh, je. Moi j'ai un 35 avec moi. Je vais le laisser tranquille pour aider à vaincre les 35 là, une fois qu'on a suffisamment d'avance et avant de, ga de gagner, on peut essayer d'aller euh, euh, en défoncer un peu Ah Seb oui, a besoin d'aide yeah. Qui peut l'aider euh... Quoi, t'es par es terre pas Oui, ah oui oh <rire> J'adore comment <rire> C'était juste Ah oui, d'accord bah oui quand on dit euh, il y a besoin d'aide, y'a besoin d'aide quoi Ouais 18 qui compte pas mais oh, attends, on va t'aider à les finir On met ralenti comme ils sont, ça va le temps qu'ils sortent Allez d'un Je suis en train de marteler ma touche E Attends, mets-toi par terre voilà, regarde, <rire> il tombe au ralenti comme il est congelé avec les trois taxons dessus. Non, il est mort, il est mort, c'est bon. Ah non, il reste un. Attends, voilà. vas-y, achevez-le. Ouf, bon, bon à la limite, on peut se faire un deuxième euh, tour. Non mais c'est bon on a eu le succès, enfin, on peut continuer ouais. Ils sont pas chez moi <rire> Moi j'ai personne Pour l'instant non plus Moi Ici... j'ai quelques Et... ennemis mais ils viennent Ah a un Il est mort Il y en a un deuxième <rire> il est mort aussi non, moi je vais méditer hein. ouais. Moi j'en ai plus Ouais moi aussi ils sont ah. tous morts Ça y est j'en ai un Moi, ouais. Si tu veux en je, envie. Je, les... je les laisse arriver chez toi <rire> <rire> S'il te plaît, je m'ennuie. Y est, il y a un soldat. Mais arrête de méditer. Ah toi non, mais il m'a grappiné. Comment on fait pour arrêter de méditer Non, mais remets. <rire> je veux retourner au point. C'est de vous tricheur, va. Bah. Il veut plus bouger. Ah non mais arrêtez de m'envoyer des roquettes à la figure. J'ai pas demandé ça, moi. T'as besoin d'aide, Florian Non, ça mais va. Un Jean Moi, j'ai personne. Pas là, correct je suis. De moi, des moi je suis peinard, moi là. Mais viens là, toi, je vais te coller des baffes, tu vas voir. M'envoyer des roquettes chercheuses à la figure. Tiens, voilà. ce que j'en fais Ah, voilà, très bien. Je vais tout ramasser. Je m'emmerde. <rire> Écoute, viens <rire> on, on échange. bien bah, viens de que... chez moi, euh, c'est viens à la maison. Moi aussi, il personne. Allez. Bah, moi il y en a il y'a un con qui tire sur une vitre. Alors moi je le laisse hein. Ah Qui s'est calé laisser traîner son oh, chien Mais qu'est-ce que tu fais chez moi Anaïs Mais je cherche le mort non mais, reste à ton poste C'est pas oui, croyable bah. Ah, tu fais tout toi, comme ça tu... Bon, je vais faire pareil, je vais ramasser les trucs parce que sinon, je, change, je vais me faire yeux au niveau des... C'est bon, bah, je l'ai trouvé. Moi, je pars tu l'as pas fini, Florian Bah alors Pas fini quoi Bah, le gars à côté de qui t'es passé ah ouais ben, j'ai juste collé une patate pour dire bonjour hein moi je... Mais c'est bon à savoir que Good cette mission rapporte beaucoup, alors frappe peut-être plus de monde, Parce que de la, de la reliquie T1 et S7 j'en avais pas et mes ot 1 ça va être bien pour les missions méso quand on en aura oh On va se percuter Seb hein <rire> <rire> Oh la kill pendant que je... The kill en glissant c'est tombé Ah, ça y est Ah, c'est des... ah. Morphic, il est 22h. Il est 22h. Morphic, il est 22h. C'est un Morphic spécial. Le Morphic de 22h. Oui Oh, c'est vachement bien, là Et hop, dans le vide. C'est drôle. Ah, c'est toi qui balance des trucs! Oh, de détonique. Essaie de passer ça! Oh, là, Alors, il y a un Alors, Mortique Ah, ouais! T'as trouvé? Je trouve pas train de faire quoi! Il okay. mmh. y a deux oh mots oui, Où ça, où ça morts. Des morts. Et Arrêtez oh ouais. de me troller, il est où oui, Vous oui, êtes oui, où, oui, oui, où oui, oui, oui, oui, oui. Ouais, mode. Où ça Où ça ici À hauteur Qu'est-ce que vous foutez là-haut Ok. C'était quoi ce bruit C'est moi, mais euh, le monstre, je sais pas. C'est toi qui rote comme ça euh... Non, non, c'est du tuer un monstre qui a fait un beau chez Ouais, faut le défendre. Y'a l'un de nous qui est au Gatling ou c'est... Euh... Tu... Ouais, il se peut qu'il y ait de la Gatling là, mais... Euh... Dans quoi ouais. Wow <rire> Ah Ah je crame, je crame Quoi, Qu Il vous y a Y'a un mec au lance-flamme plus un mec au lance, anyway, lance roquette en même temps ils m'ont sauté dessus Non mais pourquoi on m'a tété là Ah merci Ah il y a quelqu'un qui donne des buffs Waouh Il wow. y a un truc bleu, c'est quoi le truc bleu The odds were us, Tenno. l'a main main oh. ouais. Mission moment, tu Head team is headed your way. Merci, Seb. <coughs> Comment parqué, Excellent work, Tenno. 5 morts ça c'est de la bonne mission il est gentil l'ennemi il attend que j'ai fini de recharger pour avancer je l'ai fait avec Frost oh, je l'ai fait un headshot au rayon de glace En fait, Frost, il est trop pratique pour faire des missions de défense ah, ils sont bouclier. Ah bah euh, défense à distance parce que je sais pas si on peut c'est vraiment. Bah si, j'y vais à la fausse juste. Ah, il y a un souvenir dans le coin. Ouais. Right. Ah oui, oui, oui, Je mets un symbole patate Mais si... Il est visible mon symbole patate Ben... Bah, de près Ça va trop vite Je vois pas la différence, je suis immobile job well Alors... Qu'est-ce qu'on a gagné oh. La mission de la bombe, c'est l'enquête on a fini oui. donc. Euh... Oui, non, on a fini l'enquête. Attends, l... Attends. Euh... Là, tu vas. Non, mais non, non, non Alice, reviens, reviens, vote oui, oui. C'est parti. Bye bye. Yeah, non, parce yeah. qu'en fait, euh, ah, si on se met bien dans bien un coin plus et qu'on attend et qu'on aille activer euh, les juste points de survie en de euh, juste quand il faut en fait on peut tenir très longtemps et se faire plein de points euh... tu peux tenir vraiment très très longtemps après les ennemis ils sont un peu bourrin donc c'est dur mais t'as même pas, pas besoin d'arrêter Alors ah, si vraiment t'as suffisamment d'ennemis oui mais c'est rare quand même le plus dur c'est ceux qui vomissent et qui font du gaz ça ça attaque directement les points de vie Ah ça arrive ah. en bas. Ah, plus, si on a un voilà, il risque qui sur le bouton, plus on continue de défendre, après elle rejoint, etc. etc. Comme ouais, on est coupé et qu'on achète celui où ils viennent nous attaquer, bah on est généralement tranquille. Comme ça drop <rire> de l'énergie à poison, on peut spammer les pouvoirs sans aucun scrupule. Wow, et de temps en temps, on a même des modules d'énergie qui reviennent, enfin des modules de survie qui reviennent, du coup euh, wow. on active, voilà, bof. Le, le spot qu'on a, il est pas bon, hein. il est trop trop excentré. On bouge Ouais, on va pas en On fait gaffe, il y a sur, sur le chemin. Normalement, il y a supports qui sont beaucoup moins loin, je être 140 mètres. Beaucoup plus proche, 92. Si on mmh. doit faire des échappées, on a besoin d'aller beaucoup moins loin. Hein. Ah, qu'est-ce que ah. je te tiens. C'est un peu caché derrière une pancarte. Parce que je crois pas qu'on aura bien des bien trucs bien exceptionnels bien au, -delà du, au delà de 20. 20 minutes Ouais, 20 ouais. Ah, 14, on commence ouais. à aller à la sortie. Si on a suffisamment de temps en pourcentage. Euh, Florian, fais gaffe ta vie hein. Poison, poison, ouais. poison Oui c'est bon Juste à côté de vous au tir. Ouais enfin si t'es dans le poison, euh, c'est un peu dangereux d'aller te chercher aussi. Ah Ah, je vais mourir Life support on de Seb Allo Je suis en train de. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a un air support pas loin Ouais, on a juste à côté. Hop. Il y en a deux, je crois, normalement. What Ah, j'ai perdu mon faction Il commence vraiment à être coréen, là Ah, oh, putain, il y en a un qui pompe l'énergie là. On va vers la sortie et on active le qui porte au passage. Reste une minute. Ok. On peut qu'on arrive à traverser. Allez la euh, sortie, la sortie, la sortie. Non, c'est pas par là, c'est la sortie C'est pas par là oui, allez. Vert clignotant, c'est ah en face oh, a... oh le gaz Salopard Get ready for a J'espère qu'elle est pas loin la city. Ah oh, merde la T'en a... es où Ouais Attends, je suis bon Ouais, ça ça là. Oh du gars, arrêtez J'ai 1 points de vie, vous allez pas me tuer à 3 secondes de la fin quand même Oh Mission complete. Mmh. Excellent work Channel. Alors, deux reliques Bien, de édite, Ah et plus qu'un capteur neuronal et on va pouvoir faire un format pour enfin finir ce foutu couloir dans le. <rire> bon, je vais faire la jonction. Bah oui, c'est un frost, hein. fais gaffe, va pas au corps à corps. Bah, tu dis ça à moi euh, Va pas au corps à corps. te préviens. Sérieux Et moi, je te dis juste, va pas au corps à corps. Oh là là, mais ça va mettre trois plombes.